Il y a Galewix qui est pas mal, mais. C'est pas mal avec les élémentaires. Après, euh, sans les pirates, sans les Et les murlocs, c'est peut-être un peu moins fort. Il y a Silas, Xyrel ou Dena. J'aime bien Silas, moi. Mais j'aime bien Xyrel aussi. Mais ben ça fait longtemps que j'ai pas joué le gnome aux fesses propres. Euh... Merci Lindz, le loup, merci pour le prime. Merci beaucoup, c'est gentil. Ok Doc. C'est une bonne taverne, ça Pas vraiment, non Une bonne taverne, c'est une taverne avec des pièces. Là, il n'y a pas de pièces. Pas vraiment. Après, ça pourrait être pire, on va dire, mais. Je sais pas si on peut ne pas avoir le ticket. J'ai pas souvenir d'une ben, fois de ne pas avoir le ticket, mais. Le ben, micro est clairement moins fort qu'une un, qu qu pièce, hein. Excellent, excellent. Euh, ok doki. J'ai pas trop envie de vendre micro, mais après ça dépendra. Et en gros, s'il y a deux tickets, on va acheter la carte la plus faible et on va l'utiliser comme une pièce, je pense, histoire de garder micro fonctionne avec certains 3 qui fonctionne avec certains 2 et qui a un petit peu de scaling oh wow beau départ beau oh beau départ Pff, le phoenix super ce départ c'est pas le départ du siècle vive Derzolt ah non merde j'ai dit vive Derzolt, j'ai pas une de. oh non j'ai oublié de dire une l'esprit nazi va nous quitter l'esprit nazi au crâne rouge Non. oh j'ai dit vive Derzolt. merde j'ai tout détruit désolé hein, vraiment sincèrement pour le coup euh... là dessus vous avez le droit de vous désabonner hein. vraiment sincèrement désolé Ah j'ai pas fait exprès, j'ai entendu Vive d'Erzol, j'ai dit Vive d'Erzol et ouais grosse erreur, grosse grosse erreur du joueur français. rien vous ne pas le Oh c'est un... <rire> ça va les pièces ça ça, ça, ça, ça se passe bien oui. bah, je sais que vous êtes outré mais bon je peux pas rien, je me suis... Je me suis emballé, clairement je me suis emballé. Elle était bien la taverne d'avant, mais celle-là, elle est infâme. Hein <rire> Quelle angoisse. Oh là là, il y a que de la caille. Bonjour, je suis nazi et je suis très déçu par votre compagnie. Ouais, je sais, je sais, mais c'est à la mode en ce moment. <rire> c'est clairement à la mode. Père d'héroïne Ouais, ça marche pas avec des cartes qui ont ripop. C'est pas très très fort. Non, c'est une bonne carte. Hein. Pas, enfin, c'est pas une mauvaise du moins, mais quand t'as des petits ripop à 1-1, c'est pas incroyable. Ouais, bon, ça commençait bien. ça. Là, il y a un petit creux là. Ce tour-là, il est pas foufou. Bon, ça, peut, ça devrait le faire quand même. On a une Dersault. <rire> J'essaie de me rattraper. Salut, Flashmac. Flashmac Deal de 69. Eh. Ça me fait super plaisir que tu sois là. Bienvenue. Bienvenue, le Québec. Enfin, le Canada plutôt. Je refais un up. Ah oh, non. Ah, Ghoul. Ouais, mais gardien, c'est incroyable. Ouais, les gars, c'est incroyable. Non, gardien, c'est fou. Une ah, zut. Mais on va quand même l'acheter. On va quand même mettre une, une, une en premier. Mais... Toujours présent à tes lives. C'est les meilleurs. Il est 11h là, ok. T'es au, au, au Québec ou au Canada Où exactement Et est-ce que c'est bien <rire> Un peu curieux parfois. Euh... Salut Déso, je pose une question sur Snap, je suis 1600. 54 en niveau de collecte, pourtant j'ai pas les cartes pour faire les decks que tu proposes, il faut payer. Pas bah forcément, il faut que tu joues et tu vas monter de niveau de collection et tu vas récupérer plus de cartes. Ou alors t'as le truc du collectionneur où tu peux échanger 1000 tickets contre une carte de pool 3. Ça devrait le faire. C'est cool de gagner à Milouz, parce que Milouz c'est vraiment un perso qui est méga méga tempo Très très agréable Tout ne vous détruit pas vous rend plus fort. Ah merde, en terme de mana ça se met pas très bien <rire> Peut être on vend ça mais on vend lui Peut on vend plutôt ça Euh, comment tu fais pour pas être bête Parce que genre là, si je joue vite, je fais l'ordre et je joue le Dragon Taunt avant la 2-1. Donc je perds le boost, Des déconseille. Ouais, et te concentre-toi. un jeu de concentration, c'est pas un jeu de vitesse. Québec. Ouais c'est bien mais l'hiver c'est moche. Il fait beaucoup, beaucoup froid. Le monde. Ils sont désagréables. Il fait froid le monde. Il fait beaucoup froid le monde. Ils sont désagréables. Il doit y avoir une virgule à un moment. Il doit y avoir <rire> un mot pour remplacer un autre. Il fait beaucoup froid. Le monde est désagréable. Genre le, le, le froid fait que le... c'est désagréable. Ou genre les gens sont désagréables. Et ma ville s'appelle Chicoutimi. Une petite ville proche de Québec. Ouais j'ai oublié la virgule. Il fait beaucoup froid. Beaucoup froid le monde à oh. tout biter là. Mais euh... Ok. Vive Darzolt. Ha! Ah, bah c'est trop tard maintenant, j'ai Vive Darzolt en tête. Elle est 4, c'est cool. Concentraciones! Ouais. Ouais. Ok ok. J'attends on va up je pense. On peut essayer de jouer un truc avec ménagerie. Pourquoi pas? Il fait beaucoup froid. Le monde ici sont désagréables. On a un langage québécois je m'excuse. Ah y a pas de souci y a pas de souci. Les gens sont désagréables mais pour quelle raison? À cause du froid? Vous avez l'habitude non? Pourquoi ne pas vendre le démon avant? Je le garde là le démon. Non après j'ai que créas. Après je peux mettre un... Sinon je perds une pièce, je pourrais y de perdre des pièces. En ce spot. Il a un sacré terrain lui. Hein. Heureusement que j'ai lui, hein. sinon j'ai pas assez de dégâts. Hein. Ouais, vrai. Ouais, ouais je m'en sors parce que j'ai le dragon. Hein. Enfin, j'ai le démon. Hein. J'ai le démon. J'ai le démon en moi, sinon je m'en sors pas. Ok il y a des Tarek, je pense qu'on s'en moque, je vais virer le Dersolt, je vais essayer de tripler le, les micros, ça ne coûte pas plus cher de bien chatter. Greta Thunberg ou la sœur, la sœur de Témor. C'est dur à dire. La sœur elle est bien avec ça mais après j'ai pas une texture pour... Euh... Après j'ai pas une texture pour Greta non plus. Hein. Vous allez me dire. C'est juste que si je chope l'arder... Euh... <rire> mort 100% pourquoi Il a pas pirate mais je peux jouer... Ouais c'est vrai qu'il y a pas pirate. Après il y a des... Il y, des... y a des nagas qui sont intéressants quand même. Ah, je suis loin aussi de la de la tissa, vous allez me dire. Ouais, on va prendre ça, mais je suis pas pas hyper joieuse, mais. Ok. Ça, c'est quand même cool, non ça peut me donner des trips, ça peut me donner des... Oh eh, ça peut me donner des... Oh Comme ça, hein. franchement. C'est trop cool. Euh... Ouais, je vais juste prendre un peu cher peut-être. Il mais... ouais, y a moyen, Putain, ça Zachary, ça. Zachary même. Je hein. sais pas comment je passe les combats. mais. <rire> à chaque fois, je suis un poil de... Merci John la classe. Coucou fichou, merci. D'accompagner cette triste après-midi de samedi par un stream pour réchauffer nos cœurs. Bah, je suis là pour ça. Hein. Je sais que vos cœurs sont froids. Sont froids froid et gris. Oh, waouh, waouh, waouh. Merci. C'est moi qui ai invité les gens, sérieux Dans le je vais hop au prochain tour mais là j'avais besoin d'un petit peu tempo je pense. Oh il a un sacré board lui. Ouais il a un sacré board hein. Ah, c'est le putricide, hein. Il fait des, Il fait des trucs, hein. Des trucs méchants. Merci, The Part Jury, pour le soutien. Merci beaucoup. En fait, j'ai pas besoin de hub vu que j'ai ça. Je ça, ça doit pas virer, mais. à ah, Théotard ça peut être pas mal hein 1, 2, 3 races Et on partirait pas en mode Théotard uh, what the fuck Je crois qu'on Théotard what the fuck On va virer le Bran en vrai Ah oh, zut ouais, Je veux pas virer ça hein. Tant pis je verrai quand même Bran Bah en vrai, autant en faire ça et rien. Ça c'est une bonne carte, ça c'est une bonne carte, ça c'est une bonne carte, ça c'est une bonne carte. Ouais bah, bah c'est vraiment un plan un plan B, hein. c'est un ultra plan B mais bon en même temps là je sentais pas trop cette game, c'est un peu bizarre C'est le genre de truc, t'as un murmure mort mais en fait tu fais que des rolls, tu trouves pas tes cartes et tu finis top 8 quoi. Alors là au moins on a quelque chose qui sur le papier peut ressembler à quelque chose Même si ça va quand même être complexe A gauche Non pas toi <rire> C'est pas un peu tard pour scale avec l'homme Bah je suis tour 10. Si je le fais pas maintenant je fais quoi C'est ça qu'il faut que tu te demandes Si je le fais pas je fais quoi d'autre En fait, soit je vais dans la 6 et je cherche les murmes morts, je cherche les invocatrices éternelles, soit je reste en mode ménagerie avec gardien, crépitant et tout, et j'essaye de choper les mini-rags, j'essaye de choper les... les boosts, les choses comme ça, mais je joue pas beaucoup de cartes. Soit je pars sur Théotard, j'ai que 3 créa, donc ça va, j'ai pas à virer quelque chose de fort. Et puis euh, voilà, j'essaye de, de scaler un peu, j'essaye de tenir, et puis... En fait, il faut pas tout le temps viser top 1, si vous essayez tout le temps de, de faire la meilleure compo, par exemple si j'ai Murmemort et que je me dis c'est ma meilleure carte de mon board, je vais essayer de faire la meilleure compo avec Murmemort, bah vous allez faire trop de top 8 pour un top 1. Et ça va totalement déstabiliser votre cote, en fait vous allez perdre de la cote alors que vous avez fait des top 1 quand on fait top 1 on n'est pas censé perdre de la cote si vous faites un top 1 et deux top 6 vous gagnez pas le but c'est de faire un top 1 et des top 4 quand on doit perdre on fait top 4 quand on doit gagner on fait top 1 en gros là je vise mieux que 4 hein. franchement je pense que je peux faire 2 ou 3 avec cette compo clairement je pense que je peux faire 2 ou 3 Ça va bien. On peut pas aller taverne si chercher un autre Théotard, elle coûte trop cher. Puis, il n'y en a plus beaucoup des Théotards dans le jeu. Alors c'est trop risqué. On va virer lui. Je pense hein. Mais à raxus. C'est pas mal ça. On va booster ça. Il y a un, deux. C'est pas mal. hein. juste arriver à trouver un spot. Enfin, on peut faire quelque chose comme cela. Le problème, c'est qu'il y a les pour euh, par rapport à héroïne. Peut-être c'est quand même ça. L'héroïne, tout ça. Peut-être dans cette... Dans ce, cette euh... Salut Rotsart TV, comment ça va, mec tu joues à BG un petit peu en ce moment Ou tu joues pas à BG un petit peu en ce moment Il y a Bran aussi ouais tout à fait. Je pense pas pouvoir faire Bran Général General Dredd, euh, Drakisat. Faudrait virer deux cartes. C'est un peu compliqué. Un peu complexe. On va essayer de tenir. Lui il fait flipper quand même. Hein. Lui il fait quand même bien flipper. Ouais. Allez. Non, ça va. Hein. Ben, c'est gros, mais... Je pense que je peux survivre. Pas mal comme hit. Ben, on a... De... Ah, ça, c'est un peu zut, ça, mais... pas c'est grave. À droite, on a gagné. allumé ce jeu depuis juillet ah bah t'as tort il est super bien en ce moment t'as tort ok ok Ouh. top 3 4 3 qu'est ce qu'on vire les roy les c'est cool hein héroïne on hein. pourra pas les tripler mais les c'est trop strong hein. ouais petit à petit hein, vous voyez on, on visualise vraiment combat après combat quoi chaque combat on essaye de le passer chaque combat on s'améliore un peu, on prend un peu de stats, et puis, euh, et puis voilà là sur un malentendu on passe, on fait top 2, ou au pire on, on, on perd le combat mais on survit, on joue contre un mort, on passe contre le mort et derrière on fait quand même top 2, enfin vous voyez il y, y a des spots comme ça où on peut quand même accrocher un top 2 et puis au pire on est 4. La game a plutôt bien démarré, on était à 37, on a eu ça à 37, après on a fait un tour de rôle dans la 5, on n'a pas trouvé de carte importante avec ça. Genre d'Anubarak, de sainte dame etc. Donc voilà, on a dû un petit peu changer nos plans de jeu. Mais voilà, il ne faut pas sous-estimer Théotard. Ce n'est pas évidemment le premier choix en général. On ne se dit pas je vais jouer une compo Théotard. En général, on préfère partir sur Monorace. mais... Ouais, il a une belle compo, ce petit... Ce petit Mav. Ce petit Maverick. Après c'est jouable, hein. faut voir. Ouais, ça va être complexe. À droite. Bon oh, ça change rien, si égalité je prends. Il fait flipper. Pas mal le taunt ici. Je taunter ça. Parce que l'idée c'est que si jamais je trouve une héroïne, j'ai envie que lui il meure pour pas que l'héroïne aille dessus. L'idée c'est qu'il a aussi un 3-4 Fury des vents et on veut pas que ça proc lui ou lui donc ça nous rajoute de taunt. pas si mal je vais faire ce spot là. Le gros Théotard je l'ai jamais joué ça a l'air pas mal Ouais c'est intéressant il y, a, il y a des situations qui sont intéressantes Typiquement là il y avait une créature avec Boubou Divin Une qui était déjà pas mal Et il y avait ça qui marchait un petit peu euh, avec ça enfin, C'est léger mais ça fait toujours un peu de stats Donc lui il allait prendre un tout petit peu de stats chaque tour Et puis euh, voilà le problème de cette compo c'est que Gel pour ça et ça et ça Ouais ouais sûrement sûrement En effet non, il faut rester 5 là. Je joue plus grand-chose. Hein, maintenant, je dois... En fait, il n'y a pas de petit boost. C'est-à-dire que les tours où on va acheter 3 non racés et on va les vendre, il ne faut pas se dire, c'est pas assez fort en late game, autant up pour aller chercher Mantido Leroy. Parce que là, on est dans cette stratégie de, de puissance. Donc, il faut vraiment rester là-dedans. Je vois trop de joueurs parfois juste abandonner ça et dire, allez, maintenant, je vais up, je vais chercher petit et tout. Mais non, non. Je pense que c'est important de continuer. On... On a trop peu de chances de trouver Mounted Et on risque de trop dépenser du mana Après ça coûte que 3, c'est pas très cher mais Bon il a de la stat ah, C'est pas mal comme hit Ça part de là du moins Oh il s'en sort bien Ah il s'en sort trop bien. Il s'en sort que trop bien même si je peux dire. <rire> ok. Est-ce qu'on survit euh, Je crois. Non. On, on ne survit pas. Top 2. Top 2 ou 3, on verra. Est-ce que Mav va survivre Ouais ah, Mav il est mort. Hein. C'était sûr. Enfin, c'était pas sûr, mais en vrai, il y avait des chances. Lui, il est tellement gros qu'en fait, il a juste écrasé son adversaire. Et derrière, Mav, il, est joué, il a joué contre un mort qui était frais. Donc, euh... ouais, c'est intéressant. Vous bon, on a fait top 2, c'est ce qu'on voulait. Hein. Franchement, à un moment, je vous ai dit, la game, c'est un peu chaud. Certes, on est à 37, mais on commence, on, pas, on commence pas à compoter quelque chose en mort-vivant. Les méta 25 ne sont pas forcément bonnes pour nous. Donc, euh, voilà, on, est, on a trouvé théotard, on est parti dessus. Et finalement... Est-ce qu'on aurait vraiment pu battre un putricide avec autant de ripop Franchement, avec n'importe quel compo, on aurait quand même souvent fait 2. Sauf qu'on aurait sûrement pris plus de risques et on aurait vraiment clairement pu faire 5-6. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a joué plus stable. Alors certes, il n'y a pas de 1. Mais à la fin, quand même, on fait une jolie partie. Et l'important, c'est aussi de valider l'early game important, intéressant qu'on a eu. Vous voyez, on, a, on est quand même resté, resté haut à 37. On s'est projeté vite en ta 24 si à la fin, on voit un moins alors qu'on a fait une game comme ça, avec un perso qui est plutôt intéressant, c'est quand même assez frustrant et ça veut dire qu'on a fait des grosses bêtises. Là, early sympa, compo pas ouf, mais early sympa, on valide avec un plus 5 plus 5 et le 9k, accessoirement. Plus, plus 55, pardon, pas plus 5 plus 5.